Nouvelle vidéo pour euh, parler euh, des graines. Euh, certains d'entre vous sont peut-être débutants, euh, d'autres non. Euh, mais vous, vous demandez peut-être où euh, je me procure euh, mes graines. Euh, donc euh, je, je vais en, en général sur euh, deux sites favoris, en fait, euh, pour euh, les graines... Euh, que je recherche alors certaines graines je ne les trouve pas sur ces sites bien qu'il y ait quand même une grande variété de, de, de, de, de tomates puisque c'est essentiellement les, les, les graines qui m'intéressent les graines de tomates et de poivrons aussi euh, mais en tout cas euh, généralement je trouve mon bonheur sur ces deux sites là euh, je compare malgré tout à chaque fois le prix euh, le prix des graines parce que effectivement le prix c'est très important euh, surtout euh, quand on se fixe un budget euh, bah, on aimerait bien euh, le respecter et euh, éventuellement avoir plus de variété pour euh, le même budget euh, donc euh, moi j'ai deux sites favoris que je vais vous montrer mais avant ça je vais vous mon... j'ai fait une petite recherche euh, là déjà je l'ai déjà faite cette recherche sur une tomate euh... alors c'est pas la stupice voilà, la tomate Black Zebra, donc j'avais déjà fait la recherche, donc je l'ai saisi ici. Et donc, euh, sur la ferme de Sainte-Marthe, euh, qui est un des sites sur lesquels j'ai commandé au tout début, euh, les propose à 3,95€. Donc, ouais, les produits sont en stock, on a un sachet de 50 graines, euh, donc euh, voilà, c'est du bio, donc euh, de la baie. Alors, sur le site, euh, l'autre site sur lequel euh, je, je regarde régulièrement, et je commande de temps en temps, qui s'appelle Beaumont, cette même tomate se trouve à 3,70€ au lieu de 3,95€. Donc là, on a 30 semences au lieu de 50, donc on a un peu moins. Mais malgré tout, ça reste largement suffisant. On a d'autres informations. Euh, bon, voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le prix. Donc le nombre, bien sûr, de semences, quand même, c'est important, mais bon... En général, on trouve suffisamment de semences pour, pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, on a également Cocopelli. Donc, Je ne vais pas remonter l'écran, mais voilà, on le voit ici. Et donc, Cocopelli, euh, en passant par Cocopelli, le prix tombe à 3,40 euros. Bon, là, c'est épuisé. Et on a un sachet de 35 graines, ce qui est à peu près pareil que chez Boumou. Il y en a un petit peu plus. Ensuite, bon, voilà les deux sites que je vais vous... Vous présenter où je commande régulièrement en général, je commande au moins une commande, une je passe au moins commande sur chaque site parce que je trouve pas mon bonheur sur l'un des deux. Je suis obligé de passer par les deux pour vraiment avoir tout ce que je recherche. Donc, le premier, on tombe à 2,40 euros au lieu de 3,95 euros, je crois, initialement. Alors là, on a que 25 graines on en a un peu moins, donc c'est la moitié de ce qu'on a quand on passe chez, chez la ferme de Sainte-Marthe, on est en bio, mais 25 graines, je peux vous dire qu'il y en a largement assez pour, pour lancer ces semis, moi en général j'en utilise que deux par an, il arrive que les, les graines ne prennent pas, donc au pire je vais en utiliser peut-être 5 maximum, euh, mais honnêtement euh, le taux de germination est quand même pas mal donc en général euh, j'en utilise 5 maxi euh, on va dire et, euh, et voilà si euh, des personnes qui veulent vraiment faire que quelques variétés euh, une dizaine voire une quinzaine de graines c'est largement suffisant donc là 25 on est, on est, on est large quoi euh, donc euh, voilà on, on a déjà un prix nettement plus intéressant ici et ensuite quand on passe chez Engraine Toi le prix tombe à 1,50€. Donc, vous aurez compris que Engraine-toi, c'est le premier site sur lequel je vais commander. Donc, quand je recherche... Alors, c'est pas la bonne, hein, parce que j'ai fait des recherches euh, tout à l'heure. Voilà. Donc, là, on est bien sur la même tomate. Black Cherry. Donc... Euh... Black Zebra, voilà. Black Zebra Cherry. Donc, on est à 1,50€. Donc, ce que j'ai recherché euh, tout à l'heure, c'est j'ai regardé euh, dans les tomates euh, précoces. Donc, quand on clique sur les tomates précoces, on a tout ce que eux proposent. Et regardez les prix. Ils sont tous à 1,50€. On trouve parfois des graines à 1,10€. Alors, peut-être pas sur les tomates, mais euh, peut-être que si on prend des tomates rouges classiques, 1,50€. Pratiquement à chaque fois. Bon. Voilà. La stupisse. 1,50€. Donc voilà. Euh, je voulais vous montrer en fait qu'il y a moyen de, de pouvoir se faire plaisir en commandant des graines de tomates ou d'autres euh, légumes. Euh, vraiment euh, sans se ruiner. Donc moi je vous recommande ces deux sites sur lesquels je commande en priorité. Donc en toi alors, il faut savoir que, en graine-toi, le seul reproche que je leur ferais, mais bon, vu le prix, ça paraît assez logique, c'est leur conditionnement. Leur conditionnement, euh, je l'ai montré dans une des vidéos sur les semis, je ne sais plus laquelle, mais bon, c'est en gros, c'est un petit carré de 4 cm de côté, euh, il faut les ouvrir avec un coup de papier, euh, et ensuite pour les refermer, c'est vraiment pas facile. Donc, il faut mettre du scotch, enfin, c'est pas génial leur conditionnement. C'est vrai que peut-être que pour quelques centimes de plus, euh, ça aurait valu le coup euh, qu'ils fassent un, un, un sachet en fait plus classique. Donc, euh, je vous montrerai euh, les, les, les différences de format qu'on qu trouve quand on, on passe sur l'un ou l'autre des sites. Donc, euh, vous verrez que ce qui compte, c'est pas le contenant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, le contenu donc moi ce que je plante dans la terre c'est pas les sachets, c'est la graine donc euh, moi euh, voilà j'estime je, que ce qui m'intéresse le plus là dedans euh, voilà, si on respecte bien sûr le fait que ce sont des graines bio ou non traitées c'est le prix donc euh, ça me permet euh, chaque année vraiment de, de commander euh, de me faire plaisir tout en restant euh, raisonnable au niveau des prix donc euh, voilà, ils ont vraiment beaucoup de choses donc ils ont bah, tous les légumes classiques. Euh, voilà, ce qu'ils n'ont pas, euh, ça serait euh, tout ce qui est euh, racines, bulbes, tout ça ils ne proposent pas sur un grain de toit C'est pour ça que je passe sur la bonne graine. Et là la bonne graine, voilà ils proposent euh, pareil, mais en plus ils proposent des bulbes, des plants de pommes de terre euh, bio avec des variétés vraiment très bien. Moi j'ai commandé mes, mes plants de pommes de terre dessus. Euh, voilà des légumes anciens et originaux euh, des bulles de fleurs euh, voilà vraiment il y, a, il y a beaucoup de choses c'est vrai que le, leur site est vraiment bien fait les prix sont un petit peu plus chers mais pas forcément beaucoup plus donc euh, on trouve des, des des variétés originales de pommes de terre euh, donc euh, voilà des, des pommes de terre violettes voilà ils en ont énormément voilà, tac tac tac donc là on voit vraiment euh, il y en a énormément et les prix sont relativement corrects quoi vraiment il y a énormément et ils sont tous bio ou non traités hein. donc il n'y a pas de souci Vous pouvez y aller les yeux fermés moi il y en a beaucoup que j'aurais essayé mais bon voilà je vais je vais déjà essayer de reproduire celle que j'ai eu l'année dernière donc voilà donc ben, j'espère que je cette vidéo vous aura aidé à faire vos choix pour vos graines Surtout que là, euh, certaines personnes vont commencer à euh, lancer leur semis, donc euh, il est temps. Donc euh, si vous n'avez pas encore euh, commandé vos graines, moi je vous conseille ces deux sites-là. Maintenant, euh, chacun commande où il en a envie, mais euh, moi j'estime je, que le prix c'est quand même quelque chose d'important. Il euh, n'y a pas de raison de payer trois, deux fois ou trois fois le prix, parce que des fois c'est vraiment beaucoup plus cher. Euh, pour, le, pour la même chose donc euh, bon euh, en dehors de Coco ou qui est une assoce et qui vraiment euh, fait un, un gros boulot de, de, de, de sauvegarde de, de, de, de milliers euh, enfin bon je ne sais pas combien ils ont de, de variétés mais voilà de sauvegarde des graines euh, bon, en dehors de ça euh, voilà euh, J'ai commandé là il euh, n'y a pas très longtemps chez eux, mais euh, sinon voilà, c'est les deux sites sur lesquels je commande et je peux vous dire que vous ne serez pas déçus, il euh, n'y a, a pas de raison, et si ça peut arriver, il y, y a des graines parfois qui ne pas bien, ou euh, y a, euh, je sais pas, il y a un problème sur, un, sur une variété, euh, et ils n'ont pas eu des bonnes graines, je sais pas. Bah, c'est pas grave, je, je recommanderai l'année suivante ou plus tard euh, sur l'autre site quoi. Donc euh, voilà, on peut, on peut avoir des, des problèmes sur les graines, mais généralement, honnêtement, j'ai pas eu vraiment de problèmes vraiment sur, sur ces deux sites. Donc il euh, n'y a pas de raison de, de, de se priver d'un prix plus bas. Voilà, donc bah écoutez, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, si vous, ou si vous n'êtes pas encore abonné et euh, bah, si, euh, si vous en avez envie, euh, mettez un pouce en l'air, partagez la vidéo, voilà, euh, si ça peut aider un maximum de gens, tant mieux, euh, voilà. moi ça me fera plaisir. Donc euh, bah, je vous dis à bientôt pour euh, une autre vidéo.